Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et cette fois on va parler cinéma, notamment du film Vivre sa vie. Alors, pour le contexte, nous sommes en 1962, il y a la crise des missiles de Cuba, Marine Monroe vient de décéder et c'est le cas également pour le plasticien français Yves Klein, mais sort le film Vivre sa vie, le film français réalisé par Jean-Luc Godard. Alors, qui est Jean-Luc Godard et bien, il est né le 3 décembre 1930, dans le 7e arrondissement de Paris, et il est décédé il y a peu, le 13 septembre 2022, à 91 ans, à Rolle dans le canton de Vaud, en Suisse. C'est une mort assistée, il a demandé de mettre fin à sa vie, donc euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur euh, sa vie. Eh bien non, parce qu'il appartient au mouvement de la Nouvelle Vague, qui est un mouvement de cinéma français qui est né à la fin des années 50 et qui a duré une dizaine d'années jusqu'à la fin des années 60. Il rassemble des réalisateurs qui ont tourné leur premier long métrage à cette période et des figures emblématiques avec Jean luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda et puis Jacques Demy. Pour revenir sur la carrière de Jean luc Godard à la base critique cinéma, il s'est lancé dans, dans le cinéma, dans les films. Il a notamment réalisé « À bout de souffle » en 1960 avec Jean-Paul Belmondo. Ensuite, « Le mépris » en 1963 avec Brigitte Bardot. Et « Pierrot le fou » en 1965 avec Anna Karina et Jean-Paul Belmondo. Alors, pour vivre sa vie, celui-ci a s'inspiré, pour le scénario, d'un euh, livre de Marcel Sacotte « Où on est la prostitution ?» Et il a également mis sa patte car il a retravaillé, il a adapté, etc. pour son film. Donc dans le film, nous avons Anna Karina, euh, de son vrai nom anne Karine Bayer, qui a rencontré Coco Chanel, c'est elle-même qui, qui lui inventa son surnom, donc Anna Karina. Celle-ci a joué dans des films tels que Bande à part, Pierre le fou, et elle a réalisé également un film, Victoria. Donc le film Vivre sa vie, Godard fait le portrait d'une femme qui se livre à la prostitution. Et le film raconte en douze tableaux l'histoire de Nana, jeune vendeuse désargentée qui rêve de devenir actrice à Paris et en vient peu à peu à se livrer à la prostitution. Le film est présenté au Festival de Venise en août 62 et remporte le prix spécial du jury et le prix de la critique. Il sort à Paris le 20 septembre et réunit 148 000 spectateurs en première exploitation parisienne, ce qui semble un succès par rapport au budget du film et l'accueil critique et unanime, à l'exception de quelques médias, notamment Positif, Cinéma 62 et Le Figaro. La même année, Godard apparaît dans Anna, avec Anna Karina dans Cléo 5 à 7, film d'Agnès Verda, qui insère dans une scène un très court film burlesque en noir et blanc, en hommage au cinéma muet, intitulé Cléo de 5 à 7, film burlesque muet, Les fiancés du pont McDonald's. Alors, pour parler un peu du film, euh, on m'a dit, on m'a fait des retours, des commentaires, comme quoi c'était assez long, c'était euh, pas dynamique. C'était mon but premier de ne pas avoir euh, cette euh, notion du temps, etc. Mais je vais quand même jouer le jeu, pour euh, au, du moins les critiques cinéma, d'avoir euh, peut-être un timer, d'avoir un temps, donc euh, deux minutes. Alors, à l'ancienne, comment, euh, comment, comment, comment je faisais Eh bien, j'avais. Euh, donc euh, mon petit barème, scénario, rythme, performance, etc. Tout ça sur deux points et au final ce qui donnait une certaine note. Même si euh, j'aimais pas la notion de note. Cette fois je vais enlever la notion de note. Mais pour, euh, pour l'anecdote, euh, il me semble que ce film a eu la plus grosse note que j'ai ré réalisé cette année. Et donc euh, au lieu de donner les notes, on va partir sur des minutes. Donc en gros au lieu de deux points, ce bah, sera deux minutes. Maximum, je pense, on va tester, on va essayer ça Et on verra ce que ça donne Comme ça, ça va m'obliger quand même d'accélérer un peu la cadence De dire plus ou moins beaucoup de choses ou pas De peut-être oublier des choses à voir et d'être bref et continuer Donc on va commencer avec le scénario Donc euh, scénario plutôt, comment dire, habituel C'est un film en plusieurs actes Avec la découverte des personnages La découverte du problème et la fin, euh, résolution de l'acte, etc. La fin, je ne sais pas, on va spoiler, on va divulgâcher comme on dit. Donc, euh, très dommage, parce que le personnage, Anna, eh bien, nana, eh bien, décède. Euh, elle se fait tuer. Et je le dis comme ça, dès le début, parce que du coup, je vais le redire, en fait, plus tard, euh, dans les autres euh, chapitres. Donc, en termes de scénario, on... On a une avancée du, du projet, on a l'introduction des personnages, on a pas mal de, de lieux, de cafés, etc. On a la, notre personnage principal qu'on voit évoluer, qu'on voit en fait petit à petit euh, se mettre de plus en plus dans le rôle donc, de cette prostituée, en au départ parce qu'elle a envie de, de vraiment devenir actrice, etc. Et qui se voit être, euh, comment dire, embrigadée dans... Euh, ce, ce rôle, ce rôle parce qu'on lui dit voilà c'est un rôle, c'est du cinéma etc et au final on lui promet monts et merveilles c'est un scénario qu'on peut trouver habituel peut-être maintenant mais qui en 62 je ne sais pas si c'était assez euh, la norme ou pas, je ne pense pas et donc euh, assez intéressant, euh, on y voit quand même euh, voilà quelqu'un qui a des rêves, quelqu'un qui a des envies et euh, qui se dit, voilà, je vais, je vais vendre mon corps euh, pour avoir assez d'argent, pour me faire un, un début, etc. Et qui, au final, euh, se retrouve emmêlé dans des genres d'histoires, parce que, voilà, il y a des personnes au-dessus, il y a des personnes, euh, des macs etc., qui gèrent euh, tout ça. Donc, en termes de scénario, c'était plutôt pas mal. C'était intéressant, j'avais bien aimé. Et euh, on arrive aux deux minutes pile, donc euh, c'est parfait. On va recommencer cette fois avec le rythme. Donc, le rythme, on a... Euh, donc euh, 12 tableaux, le film est euh, divisé en 12 séquences. On a des séquences de voix-off avec euh, Jean-Luc Godard qui lui-même parle et des brèves séquences euh, muettes où les dialogues entre les deux personnages apparaissent en forme de sous-titres. Euh, le rythme ne, ne m'a pas forcément choqué. C'était intéressant 12 parce que ça ressemble à... aux aiguilles euh, d'une horloge, ça ressemble... À, à des choses qu'on a l'habitude de voir, etc., à, à des étapes, surtout que 12, c'est quand même beaucoup. Là, où on aurait pu euh, couper le film en peut-être 3 parties, 4 parties, 6 parties, là, on est vraiment allé loin, 12 parties, donc ça s'enchaîne. En termes de, de rythme, on n'a pas le temps vraiment de, de se positionner sur euh, un seul tableau. On a le tableau suivant qui, qui apparaît. Donc, euh, en termes de rythme, c'est assez dynamique. On permet de, de suivre, euh, je n'ai pas dit, euh, la, la durée du film. Le film dure 80 minutes, donc euh, 1h20. Et euh, on a donc euh, ce rythme qui se laisse porter, on est euh, porté, on est suivi, on, on admire en tant que spectateur les, les différents tableaux, etc., et euh, on n'a pas le temps d'admirer, voilà. C'est peut-être un problème, c'est que 12, ça apparaît très très vite, donc on n'a pas forcément le temps de mais on a le temps de voir, de comprendre, euh, et de, de, de se mettre, du coup, euh, dans l'histoire, et de suivre le, le personnage à travers euh, ces différents tableaux. Alors, euh, on va couper un peu avant les deux minutes, on était à 15 secondes près. Cette fois, on va parler donc des performances, Performance que j'ai trouvée exceptionnelle pour euh, Anna Karina. Franchement, incroyable. J'ai vraiment eu l'impression d'y être pendant des moments. Je note des, une, une, phrase, une phrase qui m'a marqué, où elle dit euh, « L'art, la beauté, c'est ça la vie. » Ou je ne sais pas, j'ai eu un rapport avec euh, cette phrase, où elle m'a touché euh, vraiment. Et aussi les scènes où on voit donc, euh, des gros plans d'Anna euh, qui, qui pleure, etc. Et un, enfin, visuellement, on, on, on y croit vraiment les, les larmes aux yeux. Surtout que c'est di nope. difficile de pleurer. J'ai notamment fait plusieurs films amateurs, etc. avec des collègues. Et euh, pleurer, c'est assez compliqué. On essaye d'avoir des astuces, etc. Mais pourtant, là, on y croit. On, on, on sent vraiment que ça vient... Euh, du, du, du fond du cœur de, de l'actrice. Donc, c'est euh, vachement, euh, vachement bien performé euh, en termes d'émotions, de, de, de partage, etc. Donc, euh, en termes de catharsis, euh, en, je m'y retrouve complètement. Et euh, en termes de performance, j'ai noté que parmi les acteurs, il y a Peter Kasovic, qui est le, le père de Mathieu Kasovic. Et euh, ce qui m'a fait un peu bizarre de, de voir ça, j'étais en mode Ah, bah tiens, je connais ce nom de famille. Et effectivement, il a joué donc, euh, dans ce film et il joue également dans la haine aussi. Je ne savais pas du tout, mais euh, assez drôle. Donc, euh, c'était ma petite euh, trouvaille de, euh, des performances. Donc, pareil, j'arrête. Il me restait 20 secondes, Donc, on voit ça va. On va parler de la caméra. Donc, la caméra, elle, qui en fait, elle est fixe. Elle est aussi mobile. Il y a, il y a un montage, il y a des plans-séquences, il y a des fondus, il y a des coupes. Et euh, tout ça pour maintenir le spectateur à distance et l'obliger à réfléchir au lieu de ressentir. Parce qu'on n'a pas le temps vraiment de se poser. Ce que je disais, on n'a pas le temps d'admirer. Euh, ça arrive, ça passe, etc. Donc on est vraiment là à voir, euh, à se dire, « à se dire Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait ?»« Oh non, pourquoi ça ?»« Oh non, pourquoi si ?» etc. Ses choix de vie surtout. Bah, vivre sa vie, voilà. Donc on a Anna Karina qui, qui vit sa vie. Est-ce que c'est la vie qu'elle aurait voulu vivre Bonne question mais euh, nous, on est là à, à, à être spectateurs. Et donc, au lieu de ressentir, c'est vrai qu'on n'a pas le temps forcément de se poser euh, sur un long plan pour euh, vraiment ressentir. Mais la performance de l'actrice fait qu'on ressent quand même des choses. Donc, euh, c'est euh, assez émouvant, etc. Et euh, la caméra, on, on sent que derrière, euh, Jean-Luc Godard joue avec, de, de se poser, de bouger même en termes du montage, il n'est pas tout seul à monter, il y a aussi une autre dame, j'ai un peu oublié le nom, je suis désolé, mais il a quand même un œil sur le montage, etc., et on le sent, parce que du coup, vraiment, là, c'est une création qui se fait 100% dans l'idée de, de, de, du réalisateur, etc., et de la personne. Donc franchement, ça, c'était vraiment super sympa. Et euh, voilà, je trouve pas, il n'y avait pas de, de plan impressionnant dans le sens de, de caméra, mais normal, parce que, c'était les, les moyens de l'époque, je rappelle on est en 62, ma mère n'était même pas née encore. Donc euh, vraiment, pour moi c'était une éternité. Et donc euh, et avec les moyens du bord, ça nous fait quand même un film qui est vraiment intéressant et qui si potentiellement tout le monde utilisait ce genre de choses pour euh, maintenant, bah, ça nous ferait des choses qui sont vraiment pas mal. On est à deux minutes, on va stopper le chrono, on redémarre cette fois avec les images. Pour parler des images, on est sur un film en noir et blanc euh, granuleux, il y a pas mal de grains, etc. Et un noir et blanc, et c'est un vrai noir et blanc, parce que souvent j'entends les gens parler de noir et blanc, mais c'est des outils qui sont numériques, et donc on n'est pas sur du noir et blanc, on est sur du gris. Parce que le blanc n'est pas blanc et le noir n'est pas noir, c'est juste grisé. Alors que là on est réellement sur du noir et blanc, on a le, le blanc qui est profond et le noir qui est profond également. Et l'entre-deux, entre on a les, les corps qui sont gris. Euh, mais là, au moins, on est vraiment sur des, un noir et blanc. Donc les, les gros plans où on voit Anna Karina euh, proche de la caméra, avec euh, le fond noir derrière, il n'y a que sa tête qui ressort, avec euh, sa peau qui est grise, mais ses yeux sont noirs, ses cheveux sont noirs, etc. Donc c'est vachement impressionnant. Et on a la lumière euh, blanche qui euh, dessine les contours de son visage, euh, de son corps, etc., et euh, on a notamment euh, un peu euh, quelques gris, notamment les scènes en extérieur où euh, on a tout ce qui est, sont les affiches, etc., euh, positionnées à l'extérieur, euh, qui sont grises. Donc euh, je pense que c'est juste le traitement de la couleur, etc. Mais euh, mis à part ça, le film, euh, on a un petit problème de, de colorimétrie parce qu'on a des scènes en extérieur, des scènes euh, en intérieur. Alors pas de colorimétrie en soi, parce que du coup le film essaye de suivre la même... Euh, la même indication de, de noir et blanc, mais euh, plutôt euh, d'ombre et de lumière. Les ombres et les lumières sont euh, vachement naturelles, etc. On sent que ça n'a pas forcément été, euh, comment dire, euh, travaillé en studio. Donc euh, on est sur des choses qui sont, sont assez naturelles. Et euh, ce qui oblige le film à, à avoir ces décalages entre des blancs qui sont très réfléchis, qui ressortent, etc. et d'autres blancs qui sont un peu moins... Euh, un peu moins fort, un peu moins euh, blanc, du coup un peu moins brillant donc là on est à deux minutes, on va passer cette fois sur la musique alors la musique ne m'a pas euh, choqué, J'ai pas trouvé ça incroyable après c'est que mon avis subjectif euh, mais pour la musique c'est le travail de Michel Legrand, donc grand compositeur qui a également travaillé sur les parapluies de Cherbourg et sur les demoiselles de Rochefort, donc c'est pas n'importe qui et euh, donc il nous anime un peu ces euh, douze tableaux, ce film, Vivre sa vie. On a également un petit caméo, donc le chanteur Jean Ferrat, qui apparaît comme figurant dans un café au moment où sa chanson, Mamo, est jouée au jukebox. Donc euh, en termes de musique, je ne vais pas vraiment dire énormément de choses, parce que euh, bah, j'ai pas l'oreille musicale, je ne suis pas un musicien, là je donne juste des informations, ce genre de choses. Peut-être qu'il y avait une intention, peut-être qu'il y avait des... Des choses Mais là, je n'ai pas retrouvé tout ça. Là, j'ai vraiment trouvé euh, quelque chose qui accompagne le film et qui n'en fait pas... Euh, qui l'élève pas forcément à un autre niveau ou qui n'essaie pas d'avoir, euh, comment dire, euh, une expression particulière euh, musicale. Donc, euh, on va s'arrêter là. Une minute, parfait. Et on va parler des effets spéciaux. Alors, cette fois, les effets spéciaux, je, comme je le redis, je me remets dans le contexte de l'épaule. Donc je reviens sur Anna Karina qui se fait tirer dessus à deux reprises, il me semble. Euh, parce que tout le, tout, tout le monde lui tire dessus, etc. Et, et on sent que c'est faux. On sent que les tirs ne sont pas vrais, que la mort n'est euh, pas vraie, le sang n'est pas vrai. Mais bon, Mais bon c'est les moyens de l'époque. Et c'est vrai qu'à côté, là où j'ai l'habitude de voir... Euh, des choses qui, euh, en termes de maquillage, d'effets spéciaux, sont incroyables, en termes de, de VFX sont incroyables, donc euh, le numérique, etc. Là, avoir des choses qui sont beaucoup plus physiques, c'est du pratique, c'est des effets spéciaux qui étaient vachement pratiques, je pense pas qu'il y ait du numérique dedans. Donc, euh, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et le résultat est pas mal. Pour euh, les moyens de l'époque. Franchement, il faut se remettre en contexte, et il faut, euh, faut se dire... Euh que voilà, on est en 1962, il n'y wow, avait rien de numérique. Les caméras, c'était des pellicules, on n'avait pas tout ce qui était les téléphones, le maquillage, la couleur et tout. Donc, euh, franchement, enfin la couleur, si, peut-être sur euh, certains films en Technicolor, depuis euh, Le Magicien d'Oz. Mais euh, c'est vachement impressionnant, impressionnant quand même euh, d'avoir joué le jeu, de, de, de simuler comme ça des, des coups de feu, etc. Donc. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. On va s'arrêter là, on est à 1 minute 40. Et euh... Je vais peut-être arrêter de dire les, les, les comptes, en fait, à chaque fois. Je pense que c'est la première fois, je teste un peu le format et on va arrêter. Et on avait le dernier point qui était le point bonus intéressant. Alors, est-ce que j'ai trouvé ce film intéressant Eh bien, oui. Oui, parce qu'il a réellement une patte euh, graphique visuelle qui, qui le démarque un peu des autres. Que ce soit l'affiche que j'ai vraiment... Euh aimé de ouf donc voilà on a les gros plans euh, de Anna Karina qui, qui fume une cigarette qui tient dans ses dans ses bras euh, un, un homme etc et, euh, et on a cette esthétique euh, travaillée oh je sais pas compter le temps là par contre on a cette esthétique euh, un peu bah, prosaïque où on sent que c'est pas euh, parce que cette scène apparaît dans le film euh, cette scène apparaît dans le film euh, mais là on est vachement sur quelque chose de saturer, où vraiment les noirs sont super noirs. Euh, C'est limite froissé, donc j'ai l'impression que ça a été une photo d'une pellicule imprimée, etc. On a notamment cette typographie en rouge, vivre sa vie, avec euh, tout le reste, etc. Des de sortes de nuages qui sont, qui sont un, un peu à la... À la tâche d'aquarelle d'eau, comme quand ils avaient fait couler, comme si ils auraient fait couler de l'eau sur, sur l'affiche, etc. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Visuellement, ce film est vraiment super sympathique, il est brut, il a une certaine esthétique naturelle, etc. De même pour l'affiche, de même pour tout l'univers autour. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est vraiment super, super sympa, je trouve. Et euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur euh, ce film. J'ai essayé de faire quelque chose de dynamique, quelque chose de court, donc je pense qu'on va arrêter, on va être un peu moins de, de 20 minutes, ce qui est relativement euh, pas mal déjà. J'espère que vous avez apprécié cette émission, de découvrir à peu près ce film, je vous invite à le voir. Et on se retrouve la prochaine fois pour euh, une interview. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, et à bientôt. Au revoir.